Et salut à tous les astraliens, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour la récap d'ouverture des incroyables défenseurs. Donc j'ai travaillé autrement cette fois-ci, j'ai eu le la même style de travail que les autres fois, donc j'ai fait mes recherches sur TCG Market et je remercie bien sur Ultra Jeu de m'avoir euh, envoyé ma discipline. En avance parce qu'on est le 20 ils avaient prévu pour le 21 hein. et j'ai trois pages j'ai ces trois feuilles là je vous les montre pas 1 2 3 feuilles où il y a les codes des cartes donc je vais vous montrer la première carte en combien d'exemplaires j'ai eu et à chaque fois je vous dirai en combien j'ai de fois vous allez devoir me croire voilà et euh... Après, ça ira direct dans le trade binder, voilà, tout simplement, pour pouvoir, que euh, je puisse tourner la semaine prochaine, l'écart du tra le trade binder, donc, euh, il, il va falloir que je fasse un peu de rangement, et ça va prendre un, quelques, un peu de temps, mais voilà, ça va faire. Donc, on va commencer par Kagura Mikanko, donc, 5 fois, normalement, 1, 2, 3, 4. 5 donc est-ce que vous les voyez bien les 5 normalement oui hein. attendez peut-être qu'elle a voilà comme ça je ne vous cruche pas 5 fois ensuite rondo du reflet micro -côte. donc normalement je l'ai eu 3 fois Alors, Kagura vaut 16 centimes pièces. Voilà. Et Rondo vaut 17 centimes pièces. Ensuite, la cérémonie du grand Mikanko. Alors, la cérémonie du grand Mikanko, donc c'est celle-là, elle vaut 17 centimes pièces. Et je l'ai eu trois fois. Ensuite, on va faire danse. De la purification Mikanko. Donc, dans la purification Mikanko, donc je l'ai eu trois fois. Elle vaut 17 centimes pièce. Après, danse du feu Mikanko. Donc, je l'ai une seule fois et elle vaut 29 centimes pièce. Ensuite, délicieux souvenir purelli. Donc j'ai eu 4 fois. J'ai eu 4 fois celle-là. Et elle vaut 18 centimes pièce. Donc je, je n'ai pas eu de carte euh, extrêmement chère. Il n'y en a qu'une que j'ai eue qui, qui vaut un peu cher. Après, Heureux Souvenir Purelli. Heureux Souvenir Purelli, je l'ai lu 4 fois. C'est celle-là. Et elle vaut 18 centimes pièce. Après, c'est Rue Purelli Errant. Rue Purelli Rang, j'ai eu quatre fois, pareil. Donc elle vaut 17 centimes pièce. Après, beau souvenir Purelli, donc ça fait partie des, des, des cartes les plus chères, hein. beau souvenir Purelli vaut 5,66 euros Après, on a épée à double tranchant. Que j'ai eu épée à double tranchant que j'ai eu 5 fois. Donc, normalement, c'est la dernière. Voilà. Épée à double tranchant qui vaut 12 centimes pièce Renfort de l'armée que j'ai eu en 4 fois pardon, oui, en 4 fois, qui vaut 14 centimes pièce. Préparation des rites, que j'ai eu en 5 fois, donc je recompte en même temps, excusez-moi, hein, qui vaut 20 centimes pièce. Estampe sacré de la légende Gizmek. Donc j'ai eu 5 fois. Équivaut 12 centimes pièce. Limiteur immobile que j'ai eu 4 fois. qui vaut 9 centimes pièce. Que j'ai des secours AS. Que j'ai des secours AS, que j'ai eu 4 fois, qui vaut 11 centimes pièce. Excusez-moi si je ne regarde pas, mais je regarde mes notes. On a bientôt fini les cartes magiques, je vous le dis. Donc après on passera au monstre, après aux cartes pièges et après en on... carte rituel parce que j'ai eu un rituel plusieurs fois et carte X. Donc on a été à QG. Donc là c'est Arsenal Secret. Que j'ai eu en quatre fois. Je vérifie. Voilà. Arsenal secret qui vaut 21 centimes pièce. Bénédiction des lutins. l'ai eu 6 fois. Je regarde si je ne me suis pas trompé. Voilà. Bénédiction des lutins. 6 fois. Donc, c'est le monstre rituel de Bénédiction des l'huitain que j'ai eu. Je vous rassure de suite. Euh, 17 centimes pièces. Alors, un pour un. Que j'ai cool. eu en trois fois. Il y a deux pièces que j'ai vendu 50 centimes pièces. Et il y a celle-là. Celle-là, je ne sais pas combien je vais la faire parce que regardez, elle est différente. Hein, sur tous les angles. Voilà. Celle-là, je pense la faire un euro, pas plus. Après, Arme Noble Inferno Durandal. Je l'ai eu cinq fois. Elle vaut quand même 15 centimes pièce. Carte Piri Rice. J'ai eu 5 fois. Ça, c'est pour les decks rochers. L'avantage, c'est que vous voyez, on peut prendre un monstre avec 0 points d'attaque depuis notre deck. Mais il faut diviser nos life points par 2. Carte Piri Rice qui vaut 16 centimes pièce. Ensuite, on a l'importation XIS que j'ai eu 4 fois. Qui vaut. Ah, le qui vaut. À bah, vous de dire, moi je l'ai compté 14 centimes pièce. Tout simplement. Machine de duplication. Et c'est la dernière carte magique. lu 5 fois. Qui vaut 16 centimes pièce. Voilà. Donc, on a fini les cartes magiques. Ça, c'est un bon point. Voilà. On va passer aux cartes monstres. Roland Noble, Roland Chevalier Noble Inferno. Que j'ai dit 5 fois. Qui vaut 13 centimes pièce. Donc. Hop oh. Et ben non, c'est pas ça. Parce que sinon, c'est. Voilà. Hein? Phoenix Immortel que j'ai eu deux fois 57 centimes pièce donc je vous montre hein, je vous montre comme pour les magies j'ai eu deux fois 57 centimes pièce et si vous me prenez les deux je vous les fais à 1 euro tout simplement au lieu de 1 euro 14 ça je m'en fous ah, celle-là, Hydrateur des Secours des As. Ça fait partie des cartes les plus chères que j'ai eues. Les deux cartes les plus chères que j'ai eues, de mémoire. 9,08€. Parce que c'est une première édition. Après, Machine Feu Secours As que j'ai deux fois, voilà, qui vaut 21 centimes pièce. Donc, je vous montre, hein, quand c'est un petit nombre, je vous montre, voilà, deux fois 21 centimes pièce. Après, moniteur secours à... Une fois, 21 centimes pièce. Après, on est à Gizmec Naganaki, le signaler du levier du soleil que j'ai eu trois fois. Et euh, franchement, c'est un monstre-machine, c'est pas mal. Mais il vaut que 13 centimes pièces. Ensuite, impulsion Secours des as que j'ai eu en deux fois qui vaut 16 centimes pièce. Après, attaque, feu, des secours, As, que j'ai eu en 3 fois, que j'ai eu en 3 fois, 12 centimes pièce. Donc, hop, je ne vous brige pas, je vous montre, c'est le même dessin, 11 centimes pièce. Après, monte, air, secours, des As. Que j'ai eu en quatre fois. Qui vaut 12 centimes pièce. Après, Renault, chevalier noble, inferno. Que j'ai eu en 3 fois donc 56 centimes pièce, donc si vous le prenez les trois, ça fait 1,50€. euros. Arrêt, l'épée Mikanko, que j'ai eu en deux fois, Ah l'épée Mikanko en deux fois, 28 centimes pièce. C'est pareil, si vous me prenez les deux, je voulais faire 50 centimes. Je m'en fous. Moi, le plus important, c'est que j'arrive à vendre un petit peu. Pour me faire un peu d'argent pour, pour pouvoir acheter autre chose après le mois prochain. Vous voyez ce que je veux dire Je ne fais pas ça pour dire acheter absolument. Il me faut de l'argent pour vivre le mois. Non. Si ça peut me permettre, par exemple, si j'arrive à faire des ventes, par exemple, le mois prochain, j'ai prévu de prendre la boîte Hypernova. Et, le et un structure deck euh... Traptrix. Donc si ça me permet de prendre le deck Traptrix, eh ben, je suis content. Il n'y a pas de problème. Dragon protecteur QAC. Alors que j'ai eu en six fois. Alors là, c'est la débandade. 11 centimes pièce, après soldat de carte, alors le soldat de carte, j'ai eu en 4 fois, il est à 8 centimes pièce. Après Guilly Orochi de Trocheur Céleste Serpentron, que j'ai eu en 5 fois. Il est à 12 centimes pièce. Voilà, normalement on a fini avec euh, les cartes monstres. Donc je vais les mettre de côté. Voilà. Et on passe aux cartes pièges. Alors, Rivalité, Mikanko, que j'ai eu en 4 fois, à 16 centimes pièces. Donc là, je vous le montre pas parce que voilà, j'en ai 4. Je vais vous montrer sur la prochaine parce que normalement, j'en ai que 3. Euh, attendez que je vous dise pas de bêtises. Non, c'est pas sur celle-là que je vais vous montrer, mais vous verrez. Rivalité. Rival tribal Xs. Donc j'ai eu en 4 fois qui vaut 10 centimes, pièce. Yes. Promesse Mitanko. Voilà, je vais vous montrer. Les, comme d'habitude, les cartes pièges. Promesse Mikanko, qui j'ai eu en 3 fois 17 centimes pièce. Instinction. Donc j'ai appris pas mal de choses hein, pour, euh, sur, euh, sur cette euh, display. Donc euh, voilà, Extinction, que j'ai eu quatre fois, qui vaut 11 centimes pièce. Ensuite, Bon Pureni, que j'ai eu en 3 fois, qui vaut 20 centimes pièce. Renaissance X6, que j'ai eu en 4 fois, et qui vaut quand même 12 centimes pièce sur TCG, sur Car Market. Donc, euh, vous voyez, c'est euh... confinement que j'ai eu en trois fois. Voilà, qui vaut 11 centimes pièce. Après, on va passer au monstre, au monstre rituel, hein qui est Sorabis l'ancien ascension, ascensionné que j'ai eu à 4 fois. Hein, donc, comme euh, comme pour les autres chaque fois je vous montre. Donc, 13 centimes pièce. Et après, on va passer. Carte beauté et purelli que j'ai eu en une fois donc 25 centimes pièce dodu et purelli à 25 centimes pièce fois 2 donc ça fait 50 centimes bonheur et purelli. À 18 centimes pièces. Bonheur ex purelli à 24 centimes pièce Et noir ex à 28 centimes pièce Voilà. C'était tout pour cette récap d'ouverture. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Moi je vais le faire. Et on se retrouve très prochainement pour l'ouverture du trade builder, pour la vidéo du building Gabriel et pour la vidéo d'intro et la vidéo ou du 3. Normalement, ça sera fait d'ici la fin du mois. Ça, je peux vous le dire, ça sera fait. Sur ce, les amis, je vous laisse, je vous dis à plus et je vous souhaite une bonne journée. Et ciao tout le monde